Bonjour à tous. Nous sommes le 11 octobre 2020. Euh, j'aimerais avec vous regarder un peu, euh, ben, on va parler de, ben on parle d'économie dans ma, ma chaîne, mais on parle euh, euh, d'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent? Dans le fond, l'argent, ça se pourrait être une convention qu'on se donne, à savoir, on prend une pièce de papier et on, la banque centrale américaine est, a démarré en 1913, mais avant 1913, il faut comprendre qu'il y avait plusieurs banques aux États-Unis et plusieurs banques qui euh, émettaient leur propre devises. Donc, euh, c'est pas le lot de, c'était euh, dans le temps le lot de des banques d'émettre des devises et selon la confiance qu'on y mettait euh, dans cette devise, ben on l'a et même euh, certaines devises étaient utilisées à certains endroits aux États-Unis et n'étaient pas utilisées euh, dans d'autres voilà, depuis presque toujours, les métaux précieux, eux, au contraire, ont été utilisés comme euh, euh, devise, euh, vraiment, manière de paiement et on y faisait confiance et euh, on sait très très bien, en tout cas, je vous l'ai déjà dit, comment la, les premières banques ont été créées, donc c'était tout simplement le, le billet qu'on donnait à la personne euh, qui déposait ses lingots d'or ou ses pièces d'or à la banque, on lui donnait un billet qui euh, avait comme réserve euh, l'or qui était déposé à la banque. Ceci système-là a duré quand même très très longtemps, mais le banquier s'était aperçu que dans le fond les personnes ne venaient pas chercher leur lingot, tout simplement ce qui, qui s'est dit je vais mettre plus de billets, de toute façon j'ai une réserve. Euh, donc, <rire> ce système-là a perduré des années de temps, mais là maintenant on se trouve à être dans cette folie où dans le fond tout est basé sur la dette. Donc on n'a plus besoin, de toute façon l'or est détaché en ce moment de de, de du papier qu'on imprime, et c'est même plus du papier, faut le dire, c'est électronique. Donc, on se trouve être dans un système de, de dette, où la dette serait au moins supposée d'avoir un, un, un appui. Donc, on pourrait se dire, par exemple, vous allez emprunter de l'argent à la banque pour acheter un immeuble. Vous achetez l'immeuble, la banque vous émet l'argent que vous avez besoin. Si vous avez besoin de 300 000 l'argent vous prête 300 000 Elle crée, ben, avec la Banque centrale, mécanisme qui est convenu avec la Banque centrale, elle crée un, un, un crédit. Elle, elle se crée un crédit de 300 000 Elle vous donne l'argent, vous achetez ça, vous faites la transaction. L'argent roule dans l'économie réelle. Mais au moins, vous avez euh, quelque chose qui appuie cette dette-là. Euh, c'est quand même raisonnable euh, si une personne a besoin d'agrandir son commerce pour faire un emprunt à la banque et fait le même mécanisme, dans le fond, il va chercher un, euh, de l'argent à la banque et la banque se donne le crédit, admettons qu'il a besoin de 500 000 pour euh, agrandir un commerce de souliers, de manufacture de souliers, et eh bien là, vous avez quand même la production qui va garantir, euh, la production qui va augmenter avec euh, les outils qu'il va acheter, qui va garantir euh, l'argent qui a été emprunté, donc, euh, la banque va tirer son compte de ça en recevant le, le, le montant à chaque mois plus euh, des intérêts. Donc euh, la banque, euh, dans un mécanisme comme ça, ça fonctionne bien. Mais lorsqu'on est rendu dans notre euh, notre manière de voir depuis des années, surtout, c'est ce qu'on voit dans les graphiques, surtout depuis euh, 2009, et, euh, on n'en est pas du tout là. Donc on émet de, de la dette pour créer de l'argent qui dans le fond, euh, et reste euh, euh, paralysé dans le système. Euh, et plus encore, depuis le, ben ce qu'on vient de vivre, là, depuis le début de la COVID, là, nous, on, la première journée de confinement, ben, depuis qu ce qu'on vient de vivre, euh, depuis le début de la COVID, en, en mars euh, 2020, euh, là, on se trouve à avoir euh, une démence d'impression monétaire. Euh, C'est sûr qu'on se dit pour six soutenir ce système-là, mais le système déjà était pourri. Donc, on peut pas euh, continuer à, à penser qu'on va relancer la machine en réimprimant de l'argent d'une manière artificielle et en soutenant une économie qui euh, n'est plus soutenable depuis longtemps. Et on va le voir tout à l'heure, combien que ça prend de dollars pour maintenir euh, une croissance du PIB euh. Euh, un montant de dollars. Aujourd'hui, on est rendu à ça. Ben, dans le fond, je vais vous le dire tout de suite, c'est euh, ben 7 et quelque chose, 7 dollars, 7, 8 dollars pour maintenir un dollar euh, du dans le PIB, pour créer un dollar euh, dans la production. comme Je vous parlais de la manufacture de souliers. Ben, on est rendu à ça. Donc, on va prendre euh, le premier graphique. On se trouve avoir beaucoup, beaucoup de graphiques. Euh, euh, donc, euh, le premier graphique nous parle de... Justement, de ce qui est injecté, euh, la première phase de notre, euh, notre COVID ici, euh, euh, Q2 2020, le corps 2 euh, qui se trouve être en mars. Là. En mars, alors que l'économie s'est fermée en raison de la pandémie, la Réserve fédérale est intervenue pour inonder le système de liquidité. Dans le même temps, le Congrès a adopté un projet de loi de relance budgétaire massif qui élargissait les prestations de chômage. Comme on le sait, de 600 et envoyer des chèques directement au ménage, 1200 on, Nous avons estimé que le PIB augmenterait de 30 par rapport au trimestre précédent. Ce n'est pas que le PIB a atteint 30 c'est qu'on a eu un creux à cause de toute l'économie qui a été paralysée, moins 37 Et le boost que la Fed a donné en donnant de l'argent directement au ménage, tout ça, euh, ça l'a comme monté le, le, le PIB, un gros boost de 30%. L'argent qui a été injecté aurait dû faire ça, mais comme on sait, l'argent qui a été injecté n'a pas nécessairement servi à, à faire en sorte que les transactions se poursuivent dans le monde réel. Et là, c'est un autre graphique qui parle de ça. Cela prévoyait de pousser de 30% au troisième trimestre une hausse du marché boursier. La hausse du marché boursier, on sait très très bien qu'elle est arrivée avec les traders de Robinhood, l'argent a été, euh, en tout cas une grande partie de cet argent-là, de la Fed, a été injectée dans le système directement aux banques, parce que les banques ont géré cette, ces injections-là et se sont pris des bonnes commissions. Et ça, c'est connu, je pense, c'est Goldman Sachs qui est allé chercher des très, très bonnes commissions en gérant justement la distribution de cet argent-là qui avait été prévu pour autant les entreprises que les individus sur ce temps mars Le graphique ci-dessous ajoute la, la variation en pourcentage des de dépenses fédérales au graphique de la fin de la comparaison. Donc, euh, c'est sûr, on a les dépenses fédérales ici en, en jaune, et puis on a le, le, le produit intérieur brut annuel, euh, le, le taux annuel. Donc, on a donné un boost en mars, mais regardez comment que ça, ça tombe, ça continue à tomber. Euh, euh, L'argent qui a été injecté dans le système a été euh, ben on dit dépenser pour l'utilisation normale mais aussi beaucoup beaucoup dans euh, le, le, les bourses euh, dans les euh, euh, mais pas nécessairement dans l'économie réelle quand lorsqu'on regarde la vélocité de la monnaie donc euh, si nous supposons qu'une deuxième loi CARE la première loi CARE c'est la première injection aux États-Unis est adoptée et là c'est qu'on s'attend, les démocrates bloquent, les républicains bloquent, euh, euh, les démocrates étaient venus en entente de 2200 milliards, excusez, il euh, faudrait que je précise dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de 2200 millions, il y a quelqu'un qui me l'a dit, je l'avais vu lorsque mon enregistrement était fait, mais je, je le pense pareil, mais c'est vraiment on parle de milliards, parce que si on parlerait de millions, 2200 millions, on parle des peanuts aux États-Unis, donc c'est 2200 milliards. Euh, 2 billions de, de dollars. Euh, euh, cela représente une augmentation de 25% des dépenses gouvernementales au cours du troisième trimestre. Donc, euh, la première injection est ici. Lorsqu'on prévoit, bon, en tout cas, le montant, c'est une projection, là, ce qu'on prévo prévoirait. Euh, J'ai lu encore qu'on... Euh, les, les, les, les démocrates voudraient 1 800 milliards, parce que les républicains, au commencement, c'était 3 500 milliards. Euh, là, c'est pour ça que l'élection est très, très importante. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Euh, Est-ce que ces fonds-là, euh, du gouvernement, des, ben, du gouvernement de la FED, dans le fond, appuyés par le gouvernement, parce ben, que c'est la politique qui décide sur la FED, mais la FED a clairement mentionné qu'elle voulait absolument qu'on ait de nouvelles injections dans, monétaires dans le système. On n'a on aucune idée de ce qui va arriver, mais en tout cas, on projette, que ces injections là euh, ben les dépenses vont continuer à, à croître mais le le, le boost qu'on va donner dans l'économie va être moindre mais quand même on va aller voir les conséquences de ça ben qu'est-ce qui se passe depuis dans le fond ben depuis c'est 2009 là mais ici on se trouve à, à avoir des dépenses gouvernementales au fur et à mesure que les dépenses publiques augmentent de manière substan euh, séquentielle, chaque cycle supplémentaire de dépenses aura de moins en moins d'impact sur le total. En remontant à 2016, c'est 2016, hein, sans compter la loi CARE, la loi qui a été votée en mars pour soutenir l'économie, euh, le gouvernement a augmenté ses dépenses d'environ 50 milliards de dollars chaque trimestre en moyenne. Ça, c'est à part des autres bourses, comme on dit, la loi CARE tout ça. Et plus le gouvernement injecte de l'argent, on le voit ici, les dépenses euh, les dépenses euh, à la ligne bleue, là, on se trouve à avoir une augmentation des dépenses et ça, ça continue. Et euh, on se trouve à avoir aussi euh, les, les, euh, les. La réaction de l'économie réelle, euh, elle est à la baisse. Dans les autres graphiques, on va voir ça euh, euh, sur le prochain. Ça, c'est très, très clair. Euh, en utilisant les données réelles remontant au. Euh, le trimestre 1 de 2019, les dépenses fédérales sont demeurées relativement stables tout au long du trimestre 2020. Euh, là, on voit très, très bien. J'ai fait un carré rouge ici pour que vous suiviez ça. Dans le fond, les dépenses fédérales, écoutez, le fédéral a toujours des déficits, a euh, toujours des dépenses constantes. On était à 4000. Euh, 4 600, euh, ben, on, on, 4 000, moyenne 4 700, 4 900, 4 800 milliards euh, par quart, euh, par trimestre. Euh, mais là, on se trouve à avoir eu le boom à cause de la COVID. Et on voit la ligne bleue ici, j'ai mis une flèche jaune. Cependant, au deuxième trimestre 2020, avec nos estimations... Euh, pour T3 et T4, les dépenses fédérales ont presque doublé. On le sait à cause du confinement, le premier confinement, euh, et l'économie ne, euh, renver, euh, ne renverra pas une croissance positive, ne reverra pas une euh, croissance positive. On, la ligne bleue, on voit très, très bien, euh, qu'on a eu le creux. L'argent a été injecté. Euh, on est passé d'à peu près quatre, 4 800 milliards. Et là, on a monté le corps 2, 2100 milliards. 9 on voit l'argent qui a été injecté. Et là, c'est une projection encore du corps 3, 4, là, 4 surtout. Euh, si c'est accepté, l'argent qui va être réinjecté dans le système n'a pas fait en sorte que le produit intérieur brut euh, croît énormément. Donc, on, ça nous fait dire que plus que le gouvernement engage des sommes, dans le système, en pensant qu'il va repartir à partir de la dette, eh bien, on se trouve à avoir un, un, un produit intérieur brut qui euh, ne croit pas, surtout avec le deuxième confinement qu'on est en train de vivre. On paralyse encore une fois l'économie et euh, c'est ça, ça va être à suivre. Donc, les bourses, je pense, vont continuer à monter parce que, dans le fond, euh, où est-ce que l'argent va aller? Ben, l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui va aller dans des entreprises, mais l'argent va être stocké soit dans les banques, euh, soit dans les bourses. Et ici, ça se trouve être... Euh, bon, on va le dire, si la relance budgétaire supplémentaire peut aider à éviter une contraction économique plus profonde, son impact diminue avec le temps. On voit au corps 2, ça se trouve avec les dépenses fédérales. Euh, le corps 4, on aurait moins de dépenses fédérales. Euh, donc, euh, on se trouve... Eh bien, euh, je veut dire face aux produits intérieur au produit intérieur brut. Donc, même si on injecte de l'argent, euh, le produit intérieur brut ne croîtra pas d'une manière euh, euh, efficace. Euh, et c'est sûr qu'avec le confinement aussi, euh, euh, on voit très bien l'économie, la vélocité de la monnaie est pas prête de repartir à la hausse. Et dans ce, cet autre graphique, et il nous en reste une coupe. C'est vrai que j'avais beaucoup de graphiques aujourd'hui. Excusez-moi, je voulais comme faire un article plus complet sur. Euh, ce, ce, ce l'injection monétaire qui s'en vient probablement, soit avant l'élection, soit après. Si les républicains remportent, euh, on va être plus modéré dans l'injection, euh, le, le deuxième euh, paquet d'argent qui va rentrer dans le système. Si c'est les, les démocrates qui rentrent avec Biden, euh, croyez-moi, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'argent qui va monter. Et ce qu'on dit, c'est que l'or pourrait monter... Si Biden remporte, remporte l'élection, l'or pourrait vraiment monter d'une manière euh, astronomique parce que dans le fond, euh, les dépenses vont pas comptées, les dettes vont monter. Et si c'est Trump qui remporte, l'or va avoir euh, oui, il va continuer à croître, mais de manière plus modeste. Mais moi, je crois que dans les deux scénarios, elle va croître, c'est sûr, parce qu'on a plus confiance. On a de moins en moins confiance à la devise américaine non seulement aux États-Unis, mais un peu partout sur la planète. On le voit euh, par les graphiques, on voit que ça s'en va à la baisse, le dollar américain, et pas très, très fort. Euh, donc, euh, ça, c'est le niveau d'entêtement. Euh, dans le fond, euh, les CARE Act, là, ça se trouve être les injections monétaires, euh, on a injecté beaucoup, beaucoup d'argent, et voyez ce que ça ça, les conséquences face au produit intérieur brut. Euh, 4 200, la première loi CARE, l'injection, 4200 milliards, euh, et on a un impact de 1200 milliards dans le produit intérieur brut, euh, et c'est la même chose au niveau du deuxième qui s'en vient probablement, là, de 1200 milliards. Ben, ça, on a dit 2200 milliards, on n'est pas sûr, là, parce que ça peut être 1800 milliards, Trump c'est ça qu'il a proposé dernièrement, euh, les démocrates veulent vraiment plus. Mais mettons, on s'entendrait sur 2200 milliards. Regardez l'impact, c'est 250 euh, milliards euh, dans le produit intérieur brut. Donc, euh, euh, c'est vraiment pas beaucoup. Puis ça, il faut y comprendre que dans le fond... Euh, euh, même si on injecte de l'argent, ça règle pas le problème, surtout que l'argent la, ne roule plus avec un deuxième confinement. Et c'est ça, c'est là où, où je voulais en venir, c'est très très important. Compte tenu de cette stabilisation de l'activité, il faudra plus de dollars pour générer de la croissance économique à l'avenir. Comme indiqué, il faudra 8,80 de dépenses financées par la dette pour créer 1 dollar de croissance économique. Donc vous mettez 8 dollars dans le système via la dette américaine et ça vous crée 1 de votre croissance économique. Euh, 1 un dollar excusez euh, qui, qui qui va faire rouler l'économie dans via le produit intérieur, intérieur brut excusez. Il faut maintenant ben, c'est 7.2 7.42 en ce moment là l'heure qu'on se parle un dollar pour créer un dollar. La 8 et 80, c'était la projection du prochain, euh, la prochaine loi Ker, le prochain plan pour euh, soit disant relancer l'économie. Euh, donc euh, croissance économique, euh, ce qui ne fera qu'empirer à mesure que la dette continuera d'augmenter au détriment de taux de croissance plus robuste. Donc euh, on voit très très bien ici que la conséquence, la dette euh, est rendue sans. Ben on dit dette courante à 147 du... Euh, ou 7,42% du PIB. Enfin, on a vraiment, vraiment augmenté cette euh, croissance-là. On est rendu à 147% du PIB. Euh, donc, euh, pour dernier graphique, euh, ça se trouve à être justement, euh, avec le temps, depuis 1952, euh, la croissance des dettes dans le système, on voit très, très bien qu'à partir... Bah, les États-Unis ont toujours injecté, la FED a toujours injecté dans le système économique pour maintenir euh, artificiellement le produit intérieur brut via la dette et les entreprises aussi, les individus aussi. Euh, Allez, euh, tout le monde est dans le parti, tout le monde s'endette, euh, les banques euh, prêtent et on va tomber en taux d'intérêt négatif probablement ici au Canada, comme en Europe. Et, le, et les États-Unis ont dit non, mais peut-être que ça va arriver. Donc, euh, avec la croissance de la dette, euh, euh, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et les, la projection, euh, je vous avais présenté un graphique, mais on n'a pas le temps, mais c'est qu'on va continuer à en s'endetter pour maintenir un... Un produit intérieur, intérieur brut, excusez, qui va s'en aller euh, en diminuant ou en se stabilisant. Euh, on n'a pas le choix, donc euh, ça continue sur le même scénario. On se revoit bientôt.